J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Allez, on est le 4 août, il est 6h30 du matin, et on va aller voir les petits frelons. Hein, nos amis, les petits frelons, les petits européens. Alors, tout le monde dort normalement. Le voisin il dort. Allez, on va voir ça. Je vais vous placer à côté de, du trou, et après, je vais me poser. Il y a déjà un pote qui regarde, qui vous surveille. We hadden wel hier in Боли, do on va les laisser tranquilles, vous avez vu. Ils sont quand même vachement énervés. Dès qu'on touche le nid de beau matin. Euh, là, je ne peux pas voir beaucoup plus. Hein. Je suis désolé, mais on ne peut pas voir beaucoup plus. Un euh, quand il rentre dans le trou, ben, ça elle touche toujours quelque chose. Donc, ça fait flou. Euh, je ne vais pas les détruire pour l'instant, ils ne gênent pas. Mais on, quand même, dans un petit trou comme ça, il y a quand même pas mal de monde. Hein. Donc, on va essayer de voir l'évolution. Est-ce qu'ils vont passer à l'étage supérieur pour agrandir le nid ça, c'est la, la question, parce qu'à un moment donné, le trou, il va être vra vraiment très petit pour eux, pour le nombre de frelons qu'il y a. Donc, on va attendre peut-être une à deux semaines avant d'aller voir ça. Et euh, si je dois le détruire à, à cause des voisins ou pour une autre raison, je vous le dirai. Je vous dis à très bientôt les Dédés. et je vous fais plein de gros bisous. <musique>